Bonjour à toi, cher spectateur. Eat the Road de Pana C'est un film qui, à la base, ne m'intriguait pas plus que ça. J'avoue que j'avais entendu parler de la sortie du film, j'avoue que le sujet pouvait être assez intéressant. Mais en fait, ce qui m'a intrigué, c'est un spectateur qui, le deuxième jour de la sortie du film, est venu me voir et m'a dit Ah oui, mais c'est le fils de Jafar Panahi. » Et j'ai fait Ah, c'est pour ça que le prénom et le nom de famille me disaient quelque chose. Et là, du coup, ça m'a donné envie de voir le film. Et donc je me suis rué un peu dans la salle. Le résumé pour faire simple, une famille décide de traverser l'Iran avec pour destination un lieu que les parents gardent secret. Sur le chemin, la famille semble se quereller, mais cela semble plutôt être une grande remise en question. C'est typiquement le genre de long métrage que l'on adore voir au cinéma parce que on ne sait pas du tout ce que l'on va voir. Et on est très agréablement surpris. It The Road est un très beau film. Au delà d'être un très beau film, c'est un film qui arrive à traiter avec beaucoup de justesse d'un sujet qui peut sembler simple, mais qui n'est pas si simple que ça à évoquer au sein du cinéma iranien. Je vais rester très flou sur les enjeux principaux du récit, parce que ça serait de vous spoiler le film, et ça serait malheureusement vous révéler quelques éléments assez intéressants qui permettent de mieux relire le métrage une fois qu'on l'a vu, lorsque l'on arrive à sa fin. Donc je resterai assez évasif là-dessus, mais c'est un sujet qui est assez tendancieux et assez titilleux en fait. C'est un sujet sensible, mais la forme que lui donne Panapanaï c'est avant tout celle d'une comédie. Et cette partie-là que j'ai le plus aimé dans ce film. On est sur un vrai road trip. Je sens vraiment qu'il y a une influence qui est très américaine dans le style de Panaï, parce que il a envie de convoquer des personnages très loufoques et d'en faire une famille dysfonctionnelle. Dysfonctionnelle dans sa catégorie, c'est-à-dire tout de même bien soudée et qui sait s'entraider, mais qui est quand même bien dysfonctionnelle dans le sens où chaque personnage a un tellement fort caractère que les uns à côté des autres, c'est forcément explosif. Et ça, ça se ressent dès les premières minutes, on a limite l'impression que finalement, c'est pas une famille qui est en face de nous, mais c'est quatre inconnus qui sont liés par un besoin de faire un voyage et un besoin de traverser des étapes pour réussir à se ressouder et à redevenir une famille. Et je trouve que tout cela, c'est ce qui fait la force et la générosité d'un film qui ne se limite jamais à être simplement ce qu'il devrait être, soit possiblement un road trip avec une famille qui doit atteindre un point B. C'est bien plus que ça. Et cette partie-là que j'ai le plus aimé dans Hit The Road. Les familles forment une jolie base de créations cinématographique qui peuvent facilement et magnifiquement toucher les spectateurs, avec une grâce et une tendresse presque inhérentes à leur base même, surtout lorsqu'elles semblent particulièrement dysfonctionnelles et qu'en tant que spectateur, on souhaite les voir un petit peu se déchirer. Pana Panaï nous offre un portrait de famille particulièrement touchant. Un portrait qui sonne comme moderne, comme tendre, comme aussi fou que cette famille, pour un moment de cinéma parfois loufoque, parfois dramatique, parfois très attachant, mais surtout, voire même avant tout, émouvant et passionnant, transportant l'œuvre dans une dimension réaliste et comique absolument parfaite. En termes d'écriture, le film est écrit par Panapanaï. Clairement, sa base dramatique, elle est simple. Et l'objectif, entre guillemets, de structure du scénario est très convenu et on pourrait facilement rentrer dans la petite case du road trip qui consiste à faire en sorte que l'on ne sache pas vraiment dans quelle direction les vont les personnages, qu'on voit à peu près le poids dramatique qui réside là-dedans, mais que l'objectif c'est avant tout de montrer un petit peu des péripéties. Donc cette partie-là, finalement, de l'écriture, c'est celle qui m'intéresse le moins parce qu'elle n'est pas vraiment à creuser. Je trouve que les caractères des personnages sont assez convenus, je trouve la forme qui est donnée à l'ensemble de la narration et du voyage c'est une forme très classique, très sommaire, que l'on connaît par cœur et qu'on a déjà vu, lue et relue par de nombreux cinéastes, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux états unis que ce soit au Japon. Beaucoup de metteurs en scène ont mis en scène cette forme-là, et là je trouve que Panahi ne lui donne pas plus que ça d'identité en termes d'écriture. Ce qui m'intéresse, c'est la manière avec laquelle il joue avec les protagonistes. Parce que le caractère peut-être des personnages est convenu, mais je trouve que les rapports qui sont entretenus avec chacun... Ça, c'est la partie qui n'est pas du tout convenue. C'est la partie qui est réellement intéressante parce que c'est la partie dans laquelle on sent que Panaï cherche à puiser le plus de références. Et dans ces références, il amène de l'originalité. Il amène de l'originalité dans les situations, dans la manière avec laquelle la comédie est abordée. Enfin, je trouve la comédie très réussie dans cette écriture. Ça n'est jamais une comédie lourdingue, ou une comédie excessive, ou une comédie trop sociale, ou une comédie trop politique ou trop dramatique. C'est au contraire une comédie qui, qui se veut vraiment être un un jeu constant des mœurs de l'Iran, et au-delà de ça, des mœurs qui entourent les différents personnages. Que ce soit cet homme et cette femme qui ont l'air d'avoir une relation très parentale et finalement pas très romantique l'un avec l'autre, mais qui assument cette relation-là, que ce soit ces deux frères qui ont un caractère tellement opposé qu'à aucun moment on n'imaginerait qu'ils soient frères. C'est ces enjeux-là, finalement, qui me plaisent dans ce scénario et qui font que j'aime beaucoup ça. Parce que si on devait s'arrêter à la base dramatique pure et simple du récit, on pourrait se dire c'est très convenu, c'est très classique, j'ai déjà vu ça mille fois, et ça pourrait vraiment être un réel frein à l'immersion du spectateur au sein du récit. La base que nous offre Panaï est avant tout là pour porter une essence dramatique attachante, mais également pour donner lieu à des personnages qui sont simplement émouvants et tendres, et qui portent ainsi en eux une sincérité qui sonne comme crédible, comme réaliste, comme ancrée dans l'univers développé par le scénariste. On pourra bien évidemment avoir la sensation, à de très nombreuses reprises, que l'ensemble se laisse un peu trop facilement porter par sa logique dramatique, celle d'un fil rouge parfois trop frêle, pour sonner comme complet. Mais il y a dans cet ensemble une émotion à fleur de peau qui sonne comme juste, comme claire, comme entraînante, et cela suffit à tenir cette écriture. En termes de mise en scène, Panaï a une manière très simple finalement de construire son récit. Je veux dire, ça se ressent dès la première scène du film. L'objectif, c'est avant tout de laisser vivre les situations, pour faire en sorte qu'en tant que spectateur, on puisse un peu mieux cerner les personnages et assez rapidement savoir où se placer. Que ce soit en tant que spectateur, en tant qu'observateur de cette famille, euh, en tant que presque admirateur finalement des liens qui vont créer les uns avec les autres. Cette situation-là, elle est assez classique, elle est assez convenue et on va dire que dans la mise en scène, l'objectif c'est d'être le plus réaliste possible. Donc cette partie-là est très convenue. La partie moi que je trouve être la plus créative finalement là-dedans, c'est le jeu avec les situations. Chacune des situations peut sembler très sommaire lorsqu'on s'arrête à sa base. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà d'avoir un comique de situation, que j'évoquerai ensuite, j'aime beaucoup la manière avec laquelle la comédie est souvent greffée à ce qui pourrait n'être qu'une base qui pourrait être extrêmement dramatique. Dans le sens où réellement, le postulat, si vous vous arrêtez à ce qui va emmener les personnages dans la direction dans laquelle ils sont supposés aller, c'est un postulat très dramatique comme je l'ai évoqué dans l'écriture. Donc potentiellement, c'est un postulat dans lequel on peut ne pas réussir à faire en sorte que la comédie se grève parfaitement. Mais Panahi a la grande justesse et la grande inventivité d'esprit de constamment se dire que la comédie doit un peu arriver de manière abrupte, pour justement casser le côté dramatique finalement des situation. Et c'est cette partie-là, moi, que je trouve très intelligente dans la mise en scène. C'est que là où on pourra dire que les cadres sont simples, la gestion, on va dire, du flou, du net, la manière avec laquelle les situations évoluent, c'est souvent dans des plans fixes, avec très peu de montage. Mais le fait de greffer la comédie à cela, donc de partir d'une base d'un film très drame, et d'y greffer justement des aspects qui font rire, c'est là que je trouve que le film est justement très créatif et très attrayant. Dans la mise en scène de Panaï, il y a un vrai savoir-faire comique, une véritable intensité et une véritable logique de composition qui fait qu'en tant que spectateur, on rit. On rit avec plaisir devant ses personnages, devant ses situations, devant cet ensemble qui sonne comme créatif et surtout comme amusant. L'aspect ludique de cette comédie ressort grâce à une parfaite mise en exergue des personnages qui ne sont pas simplement là pour servir l'endurance comique de l'écriture mais comme pour emporter avec eux l'ensemble de la narration et ainsi donner lieu à bien plus qu'une simple comédie amusante et réjouissante mais un vrai travail de comédie qui fait un bien fou au spectateur. En termes de casting, le film ne repose que sur quatre acteurs, les quatre membres de la famille. Je trouve déjà que dans le rôle des parents, Hassan Majouni et Pantea Panayia sont tous les deux excellents. Vraiment, ils s'en sortent à merveille et ils portent très bien le long métrage. À côté, on a Amine Simiar qui est excellent dans le rôle du grand frère, je l'ai trouvé très bon. Mais il y a ce jeune acteur qu'on voit sur l'affiche du film, qui dès le début, moi, m'a marqué. Parce qu'au-delà de sa force comique, je me suis dit que cet acteur dégageait quelque chose. Et ce gamin qui doit avoir à peine 10 ans est fulgurant de maîtrise... Et j'ai trouvé que c'était la naissance d'un immense acteur que je pouvais avoir potentiellement devant les yeux tellement il est doué. Ryan Sariak est une petite pépite d'acting. Le jeune garçon parvient à totalement hypnotiser la caméra, donnant lieu à une prestation aussi drôle que terriblement attachante, qui porte tout le film avec grâce et beauté. Au bout du compte, Hit The Road est un film que j'ai beaucoup aimé. Et je ne m'attendais pas forcément à autant l'apprécier que ça. Parce que j'ai eu des retours qui allaient du « ça passe » à « c'est vraiment cool ». Et donc, du coup, je me suis dit, il y a des avis clivants. Donc, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre et j'ai été purement et simplement enchanté de voir ce long métrage. C'est un très beau film. C'est un film qui est réjouissant, émouvant, drôle, touchant. C'est un film qui dégage tellement d'émotions et qui est porté par un quatuor d'acteurs tellement exceptionnel que Hit the Road de Pana Panaï, si vous avez l'occasion de le voir en salle, foncez. Vraiment, je pense que vous allez passer un excellent moment et que vous n'allez pas regretter une seule seconde de vous être rué dans la salle. A plus